Dans la serre tropicale de Sanopolis, nous illustrons la continuité qu'il y a entre les récifs coralliens et la forêt, en fait, par la mangrove. Donc on, on présente cette serre qui est un, un écosystème caraïbo-guyanais, forêt tropicale euh, Caraïbe-Guyane. Et on, on a voulu, avec les papillons, avoir une approche euh, un peu plus euh, sur un écosystème en montrant euh, ces animaux qui sont euh, très importants dans les écosystèmes forestiers tropicaux en particulier. Ils vont polliniser euh, beaucoup de plantes à fleurs, les papillons. Nous allons proposer en fait, aux visiteurs tout d'abord d'observer ces papillons dans la serre. On va leur proposer de, des jumelles hein, parce que quelquefois les papillons vont se poser... Euh, euh, à un endroit où on va les apercevoir mais pas bien distinguer leur couleur, leur forme. Donc euh, les jumelles seront à disposition des, des visiteurs pour les observer. Et ils vont pouvoir observer également le comportement euh, des, des papillons dans la serre qui consiste à certains moments à se reposer sur des feuilles à hein, différents endroits et puis à d'autres moments à voler dans la serre pour explorer le volume et chercher leur nourriture hein, qui peut être euh, présente sous différentes formes. Ça peut être des plantes à fleurs qui produisent du nectar et ce nectar, les papillons vont s'en nourrir. Ça peut être également des fleurs artificielles, on a disposé un petit peu partout dans la serre. Ce sont des petits tubes surmontés d'une collerette colorée, cette collerette est destinée à attirer les papillons. Et à l'intérieur de ce petit tube, on a une eau sucrée avec du miel en général et de même les papillons vont euh, dérouler leur trompe dans le petit tube pour se, se nourrir de, de cette eau sucrée. Puis Il y a également quelques assiettes qui sont disposées avec des bananes mûres écrasées donc euh, voilà, euh, qui, qui leur apportent du sucre, euh, beaucoup de nourriture et qu'ils vont rechercher également dans la serre. En fait, quand on parle du papillon, on pense à l'animal qui vole avec, avec ses ailes, mais euh, on, on entend par papillon aussi les différents stades, hein, parce que le papillon va pondre un œuf qui lui va former une larve, une chenille. Donc, euh, chenille fait partie des différents stades de papillon et la chenille va à un moment faire un cocon euh, et se métamorphoser à l'intérieur de ce cocon. On appelle ça une chrysalide et à un moment la de la chrysalide va émerger le papillon. Le stade chrysalide va être présenté à Ossanopolis avec des chrysalides qu'on a reçus d'un élevage. On va coller en fait le sommet de la chrysalide sur une petite baguette en bois et dans une boîte grillagée, on va les laisser dans la serre le temps qu'elles arrivent jusqu'à l'émergence et ensuite on libère les papillons dans la serre.